Effectivement, on voit une évolution aujourd'hui euh, parce que, simplement, dans tous ces modèles de transition qui émergent, on sent bien que... Euh, c'est comme si c'est un nouveau-né ou des nouveaux-nés qui arrivent et euh, ils arrivent dans un système qui est un système basé sur l'individualisme, sur la compétitivité, sur euh, un fonctionnement enfin, sociétal où notre inconscient même est guidé par cette concurrence. Et donc, pour pouvoir tenir sur la durée, pour pouvoir garder la justesse, on a vraiment besoin aussi de s'allier euh, la, les, les, les sagesses, les sagesses ancestrales, euh, une, une, une force intérieure et de savoir comment on, on, on nourrit ces outils-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on voit une convergence qui, qui, se, qui, se, qui se met en place entre euh, des, des personnes très diverses hein, qui sont dans la, dans la, dans la spiritualité, que ce soit euh, ici euh, ou euh, dans d'autres cultures comme les peuples premiers ou euh, les, les, les tibétains. Et puis, euh, euh, de, de, les nouveaux modèles qui arrivent, donc ces makers, ces initiatives de transition, euh, ça c'est des, des mouvements qui se rejoignent aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas non plus d'intégrer, de, de, de, d'être dans l'inclusivité avec les entreprises les plus classiques qui cherchent aussi du sens. Euh, quand on a, on a mis cette, cette édition sur le thème, le thème la quête de sens, cette quête de sens, on la sent vraiment à tous les niveaux. Et ce qui crée cette convergence extraordinaire,